Pour ce qui est de la complémentarité d'Eden et, et Karim, euh, ben c est, c est, pour ceux qui aiment le foot, euh, voilà, c'est un régal de les voir, de les voir combiner. C'est un régal de, euh, notamment, je parlais du, du but que, que l'on a mis, le, le, le deuxième but que l'on a mis, qui est, qui est, un, qui est un régal. C'est une passe d'Eden euh, pour, pour Sergio. Et, euh, et donc voilà, euh, écoutez, on, on va en profiter. et On espère que c'est, qu'on va monter en puissance. Voilà, c'est en tous les cas, on, on aura besoin de, de tous les joueurs et on aura besoin de faire mieux le, le prochain match.